Bonjour mes amis. Aujourd'hui j'aimerais vous partager le processus que j'applique moi-même euh, quand je suis face à une rupture et une déception amicale. En réalité mon but est de vous partager ce que je suis en train de traverser en ce moment parce que c'est vraiment ça, c'est d'actualité et euh, c'est pas facile. C'est pas facile quand on aime certaines personnes, on les intègre dans notre vie, on leur ouvre la porte euh, de notre cœur, de chez soi. Euh, on s'investit, on est là, on écoute, on soutient, et puis tout d'un coup il y a une rupture. Il y a une rupture et on ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Euh, il y a une rupture, il n'y a pas forcément d'explication. Il y a une attitude et, et, et c'est violent, c'est violent, vraiment. Et euh, donc moi je suis face à cette situation-là. Donc c'est vrai que euh, quand c'est comme ça... Euh, L'une des premières choses, c'est qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a besoin de comprendre. Donc, soit la personne en face de nous est ouverte à une réelle communication pour nous amener des explications de ce qui se passe. Euh, et si ce n'est pas le cas, c'est vraiment compliqué. Là, je suis dans un cas de figure, et bonjour <rire> Là, je suis dans un cas de figure où il y a pseudo-communication parce qu'il y a une ouverture de dialogue. Je suis venue pour comprendre ce qui se passe vraiment, et les explications données sont vraiment, euh, il <rire> n'y a pas d'explication, voilà. Donc il va falloir que je fasse avec. Donc à partir de là, je ressens vraiment un sentiment de rejet, mais aussi un sentiment d'injustice. Parce que là, je me dis, j'aime pas trop qu'on me le fasse à l'envers, qu'on prenne une situation et qu'on tourne ça de telle sorte qu'on me pointe du doigt. Et là, je rentre chez moi et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais donc quand je suis dans une décharge émotionnelle comme ça, bien sûr, je pleure parce que j'ai besoin de décharger ça. Et puis, euh, il euh, y a une chose qui m'aide aussi, euh, c'est de faire du sport. Donc moi, je suis allée faire du tennis, j'avais besoin de taper dans la balle, j'ai envie, j'avais besoin de me défoncer sur quelque chose. Parce que je me dis, c'est pas possible que je suis en train de vivre ça. Et ensuite, je me pose. Et à ce moment-là, l'une de, des premières choses que je fais, c'est que je prends mon journal intime. Et j'écris. J'écris parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se joue. Donc, quand je vis des situations comme ça, de, de déception dans lesquelles je ne peux pas changer la réalité et en même temps, je ne vais pas mendier pour qu'on m'aime, bien sûr, euh, il y a juste le fait que j'ai besoin de comprendre ce qui se joue. Donc, j'ai besoin de poser toutes les situations. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'appartient Et que j'ai besoin de changer. Et qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'elle a besoin de changer, voilà, et qui ne m'appartient pas du tout. Donc je pense que c'est important à un moment donné de faire la part des choses parce que quand on arrive à comprendre ce qui se joue vraiment, on arrive mieux à accepter la situation. Et je pense que dans des moments comme ça, non seulement on a besoin de recruter un peu la situation, de dire mais qu'est-ce qui s'est joué vraiment À quel moment J'ai peut-être manqué quelque chose. J'ai peut-être fauté à un moment donné, mais peut-être que là ça ne m'appartient pas. Mais aussi, euh, il y a aussi... Euh, qu'est-ce que j'allais dire, ça m'a perturbé, le bruit me perturbe, du coup, euh, il y a aussi, une fois qu'on reconstitue l'histoire et qu'on arrive mieux à comprendre et qu'on fait la part des choses, euh, moi, en tout cas, là, en ce qui me concerne, je vois bien ce qui appartient à l'autre. Il y a vraiment une phase d'acceptation aussi, il y a une phase d'enclencher le deuil et d'accepter la rupture, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et... Euh, et dans cette acceptation de dire « Ok, j'accepte que ça soit vraiment terminé et j'accepte que ça soit vraiment injuste », il y a vraiment un besoin de reconnaissance de, bah, de ma souffrance en fait. J'ai besoin de reconnaître ma souffrance, j'ai besoin de donner du sens à ma souffrance et donc… Euh, et donc, c'est important de reconnaître que là, il y a une forme d'injustice dans le sens où je subis une situation, il y a quelque chose qui a été posé malgré moi, malgré ce que j'ai investi. Donc, quelque part, c'est important de reconnaître le... Comment dire Quand une personne est responsable, une personne est responsable. Et c'est spirituel aussi de déposer ça. C'est spirituel aussi de déposer que « Ah, là, mince, ça, ça me fait mal, quoi !» je me suis investie, je ne comprends pas ce qui se passe et, et ça me fait mal et c'est injuste et son attitude est injuste envers moi et je dépose ça et c'est correct aussi de pouvoir parce que c'est la réalité de ce qui se passe en fait et en fait une fois que cette émotion elle est rejointe, parce qu'elle a besoin d'être rejointe pour s'apaiser bien sûr euh, ce que je fais quand je récupère mon journal intime et ça c'est vraiment important pour moi au delà de la compréhension de ce qui se joue Ok, il y a l'acceptation et l'accueil des émotions, de dire ok, je, je me comprends. Dans l'accueil des émotions, il y a le fait que c'est important que je me comprenne. C'est com compréhensible que j'ai mal. C'est compréhensible que ça soit intense. C'est compréhensible que je sens en colère. C'est compréhensible que j'ai un sentiment d'injustice dans cette histoire. Et de reconnaître ça et d'accepter que c'est normal, c'est important de se comprendre. Euh, D'apporter cette compréhension de soi à soi. Euh, c'est vraiment le, déjà une preuve d'empathie vis-à-vis de soi-même. Et je pense que ça, c'est vraiment une étape importante. Ensuite, l'autre étape, qui pour moi est indispensable, et je fais ça systématiquement quand je suis face à une situation qui me fait mal, ou qui m'inconforte, c'est que je vais aller voir vraiment qu'est-ce qui se joue vraiment dans ma vibration intérieure. Parce que je pense que... Voir les choses à cet étage-là demande vraiment que déjà il y a un accueil émotionnel, parce que sinon ça paraît violent en fait. Mais c'est indispensable à mon, à mon sens, surtout quand je vis des situations de rupture, euh, de déception, euh, d'aller voir à l'étage au-dessus, au niveau de ma vibration intérieure, ce qu'il se joue vraiment, justement pour ne pas réitérer la même situation, pour pouvoir aspirer à vivre dans un espace de paix, plus de paix, de joie. Et en fait, tout simplement parce que tout événement de notre vie, toute situation extérieure est la résultante de ce que l'on vibre. C'est dur quand, quand on a reçu un pet au casque, c'est dur de dire « Ah ouais, attends, c'est moi qui suis créateur de cette réalité ?» Ben oui, c'est moi qui suis créateur de cette réalité fondamentalement. Donc, c'est important de prendre son temps de pouvoir aller dans cet espace-là. Il y a des moments où on est tellement dans l'émotionnel qu'on n'est pas prêt. Ce n'est pas le moment parce qu'on a besoin d'écoute et de compréhension de nos émotions. Mais à l'instant où ça se dépose, c'est important d'aller à l'étage au-dessus et de se dire « Mais qu'est-ce que je vibre donc qui fait que j'ai créé cette situation ?» Parce qu'en réalité, mes amis, toutes les situations que vous vivez qui sont des situations émotionnelles, qui... Qui vont être porteurs d'émotions, de ruptures et de de, de de rupture et de déception. Santé réalité, c'est en réalité un comment dire source d'information des codes manquants qu'il y a dans ma vibration intérieure. Je répète, toutes les situations que vous vivez qui sont inconfortables, là par exemple dans une situation de rejet qui est injuste, ça me donne juste l'information. Ça me donne juste l'information de la programmation manquant qu'il y a chez moi dans ma vibration intérieure et que j'ai besoin d'encoder pour que je puisse enfin avoir la relation amicale que j'ai vraiment envie de vivre. Donc il y a Anne qui me dit mais c'est un challenge. C'est vrai Anne, je suis tellement d'accord avec toi. C'est tel, tellement un challenge d'aller voir à l'étage au-dessus et de se dire... Oui, je suis créateur de cette situation. Mais en même temps, c'est à l'instant où, où j'ai le courage. C'est n'est même pas le courage. C'est à l'instant où je m'engage à le faire que je vais m'assurer dans le futur de ne plus la revivre, cette situation-là. C'est ça l'idée. Mais surtout, je sais que l'élément manquant qui est là est un élément qui va me permettre, si je la réinjecte en moi, dans ma vibration intérieure, cette information-là, si je la redépose à nouveau chez moi, va me permettre d'avoir une relation plus belle. Va me permettre de m'ouvrir et d'attirer à moi des relations qui seront beaucoup plus paisibles, telles que j'aimerais vraiment les goûter. Donc du coup, allez voir dans sa vibration intérieure, pour moi, euh, ce que je peux changer est indispensable pour que je puisse m'offrir une nouvelle réalité et de nouvelles relations. Alors, Annie me dit, j'ai tellement vécu des situations injustes en amitié, mais je te comprends tellement, tu sais. <rire> mais franchement, là, j'avais envie de la tarter. <rire> franchement. <rire> Donc, je te comprends. Donc, et c'est pour ça que tu vois, Annie, quand la situation, elle est injuste, c'est vraiment indispensable de, de, de vraiment se déposer, d'écrire et de se dire qu'est-ce qui s'est joué Qu'est-ce qui m'appartient vraiment et qu'est-ce qui lui appartient Et faire la part des choses pour que les choses soient au plus claires pour vous parce que c'est tellement facile. Il y a des personnes qui vous jugent très facilement. Là, j'ai été jugée gratuitement, facilement. C'était brutal, c'était violent. Et je me suis dit, moi j'ai cette capacité, cette élasticité émotionnelle de pouvoir gérer ça. Mais j'avais vraiment une telle... Empathie et compassion, on me dit, mais s'il y a une autre personne qui était en face d'elle, mais ça aurait ravagé la personne, vraiment. Et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de faire ce live. <rire> mais je pense que c'est important de... J'avais vraiment besoin d'écrire et de se dire, euh, ah Annie, oui, tu me dis, c'est pour cela que je te rencontre ce matin. Oh, c'est trop génial, tu vois. Il n'y a, a pas de rencontre au hasard, toute rencontre est faite exprès. Mais c'est important de, quand on vous juge, de dire, attends, là, est-ce que ce jugement, il est vraiment vrai c'est à vous d'avoir de, le dernier mot. Si, si, si c'est vrai, quoi. ne laissez pas la personne, euh, ne donnez pas le pouvoir à l'autre de déterminer la vérité pour vous. Vous savez vous savez comment l'histoire s'est passée. Vous savez ce que vous avez investi dans cette relation. Vous savez ce que vous avez donné. Vous savez ce qui est injuste. Vous avez le droit de dire « Là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est injuste et là, c'est ta faute. Là, ça vient de toi. » Et c'est important de dire « Là, ça vient de toi. Ça vient pas de moi. » Et que la personne l'accepte ou pas, mais dans des moments comme ça, parfois c'est très facile pour les gens d'être jugeants et ils projettent leur, euh, leur incapacité, leur culpabilité, leurs limites. Euh, non en fait, pour moi c'est impensable que quelqu'un puisse me dire « Ah mais en fait euh, ouais Armel, tu es compliqué ». Non, en fait dans cette relation, quand j'ai rétabli les choses, c'est pas moi qui suis compliqué, mais c'est compliqué pour elle de gérer le fait que moi je suis quelqu'un qui dise les choses, tout simplement. Donc que chacun prenne ce qui lui appartient, que, qu il faut remettre à César ce qui est à César dans ces histoires-là pour soulager votre cœur, sinon ça fait trop mal. Et que vous puissiez prendre en charge ce qui reste là. Parce que effectivement, émotionnellement, quand je fais la part des choses, il y a une part de moi qui reste là, c'est-à-dire la part qui a mal, ça réveille juste une blessure d'enfance, qui est mon blessure, ma blessure de rejet, mon envie d'être aimé, d'être appréciée, et, et d'être, comment dire apprécié aussi par rapport à ce que j'ai pu investir, j'aime pas être jugée à mal quoi, ça me fait mal d'être jugée à mal aussi, point barre, point barre. Mais en même temps, on n'a pas besoin de revenir dans tout notre passé pour ça, euh, on a mal, on a mal on a besoin de reconnaître qu'on a mal, et on a besoin de prendre notre temps pour comprendre, comprendre notre propre blessure, on a besoin de dire là je me comprends, c'est normal que je sois en colère, je vais pas me dire ah oh, ah oh, « Armel, là, il va falloir passer à autre chose. » Non, je suis en colère, je le dis, je le dépose. Je prends le temps de vivre, de, de me laisser traverser par cette colère. Puis à un moment donné, quand ça s'apaise un peu plus, là, je suis apte à aller à l'étage au-dessus et de se dire « Ok, à l'étage de l'âme et du créateur que je suis, pourquoi j'ai créé ça » Qu'est-ce qu'il y a donc qui me manque dans ma vibration intérieure qui fait que je crée inconsciemment une telle réalité et en fait, dans cette lecture, euh, de, de, de, par rapport, dans, quand je lis cette situation, quand je la décortique et je décrypte la situation, là, j'extirpe vraiment ce que j'ai besoin euh, d'encoder en moi, dans ma vibration intérieure. Alors, ce que vous pouvez faire, mes amis, c'est généralement ce qu'on reproche à l'autre, ce qui nous a fait mal, mal dans la situation, c'est exactement ce que vous avez besoin d'encoder à l'intérieur de vous. Et... Là, par exemple, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai vraiment eu besoin de considération de ma souffrance et de la considération de ma personne. Et ben, je sais que j'ai besoin davantage, je le fais déjà, mais j'ai besoin davantage encore d'avoir de la considération de ma personne et de me mettre au cœur de ma vie. Donc ça, ça a été, euh, ça a été important. Donc comment j'intègre Et ben, ces phrases-là, je les note. Je les note. Et je les dépose vraiment dans mon cœur. Aujourd'hui dans mon monde à moi, je décide aujourd'hui de m'apporter toute la considération du monde. Mais surtout, j'ai envie d'être entourée de personnes que j'aime et qui m'aiment aussi. Des personnes qui aiment comme moi j'aime. C'est ça qui me fait du bien. J'ai envie de personnes qui sont aussi transparents et qui sont capables de s'excuser quand ça ne va pas. Et en fait, ça c'est des éléments qui m'ont manqué par rapport à la situation. Mais ça n'est qu'une source d'information de ce qui manque chez moi. Donc je récupère cette information, je l'intègre dans mon cœur et dans ma vibration intérieure, afin que ma vibration change. Et en fait, c'est assez intéressant mes amis, parce que quand, justement à l'instant où j'ai intégré ça, c'est fou parce qu'il y a des nouvelles rencontres qui se font. Euh, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent qui sont écologiques. Voilà. Et c'est important pour moi de vous déposer ça. Donc, j'espère que ces quelques mots de comment moi j'ai géré... <rire> Merci Annie, je suis ravie. Ça va vous aider aussi euh, en, en conséquence. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi Il y a quelque chose que je voulais rajouter. Euh, C'était... Euh... Ah, je ne sais plus. En fait, c'est assez puissant quand on est. Hello, Sarah. <rire> quand on est dans cette intégration de, de ces nouvelles informations qu'on intègre à l'intérieur de soi, on dépose et on voit que vraiment dans la vie il y a une transformation qui se fait. Il y a vraiment quelque chose parce que c'est forcément c'est instantané. Quand je change quel, quand je change une information dans ma vibration intérieure, c'est normal, c'est instantané que forcément il y aura il y a un changement qui va se faire. Il y a un changement qui va se faire. Donc, ah oui, une dernière chose, mes amis, aussi. Ce qui est, ce qui est un petit peu difficile quand on vit des situations d'injustice comme ça, c'est que c'est tellement difficile qu'on est accroché à l'histoire. C'est injuste, elle n'a pas fait ceci, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle agit comme ça, mais quand même. Et donc, on a cette espèce de colère et on va entretenir une histoire qui est liée à cette colère. Mes amis, je vais vous inviter très très vite de ne pas rester dans le, la spirale de l'histoire qui se raconte parce que l'essentiel n'est pas là. Euh, l'essentiel, elle est dans... L'essentiel, c'est de se dire, la question à se poser, c'est de se dire pourquoi je vis cette situation-là Qu'est-ce que j'ai dans ma vibration intérieure qui fait que cette situation se présente à moi Et qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure pour ne plus la revivre C'est ça qui est intéressant en fait. Mais... Dans l'espace de cette histoire, on n'est jamais objectif. Parce que c'est une histoire qui est émotionnelle. Voilà. Quand on a envie de cracher, c'est qu'on a un besoin de reconnaissance de nos émotions. Donc, soyez davantage dans la reconnaissance de vos émotions. Et à un moment donné, à un moment donné je vous invite à aller à l'étage au-dessus. Voilà. J'espère vraiment que, <rire> que ces quelques mots, mes amis, vont vous aider à à processer c'est mon process quand euh, quand je vis des situations comme ça de déception parce qu'en réalité en fait le, le rejet n'existe pas le rejet en soi n'existe pas le rejet c'est que la manifestation la manifestation de ce que vous avez déposé en amont dans votre vibration intérieure imaginez que dans votre vibration intérieure en amont vous avez déposé que vous avez envie d'être bien entouré, vous avez envie d'être dans un environnement d'amour sincère, d'amour profond, et que vous avez envie d'être entouré de personnes qui vous aiment vraiment, qui sont vraiment là pour vous. C'est le cas, c'est le cas, parce qu'en ce moment je suis en train d'encoder vraiment ces informations-là. Donc c'est normal que l'univers dit « Ok, j'ai compris l'information que tu as déposée dans ta vibration intérieure, je vais traiter l'histoire, je vais traiter le dossier. » La résultante, elle est au-delà de ce que je peux percevoir dans mon conscient. Parce que la résultante énergétique, invisible de cette information, c'est cette rupture amicale. Ça veut dire que les visages se dévoilent. Laissez la vie faire. Quand vous désirez vraiment vivre dans un environnement d'amour vrai, laissez la vie faire. Laissez les masques tomber accepter de regarder qui est en face de vous je suis heureuse de voir qui est en face de moi et je suis heureuse que cette personne ne fasse pas partie de ma vie même si ça m'a fait mal mais ce qui l'information que je vais tenir compte et qui compte n'est pas le rejet l'information qui compte c'est qu'effectivement dans mon monde à moi j'ai déposé le fait d'être entouré de belles personnes qui m'aiment vraiment et que là Là, la vie fait son œuvre. Donc je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai, pas demandé, mais ce que j'ai déposé dans ma vibration intérieure. La vie fait son œuvre. Et ceci n'est que la résistante de l'œuvre de la vie par rapport à ce que j'ai déposé profondément dans mon cœur. Donc tout est juste et tout est parfait. Tout est aligné. Oui, ça fait mal. Et en même temps, et en même temps, et en même temps, dans l'absolu. C'est bon de le savoir. Ça fait mal, mais c'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir qu'en réalité, cette personne, je me suis trompée moi-même. Et c'est OK, et c'est correct. Et c'est bon de le voir. Et c'est bon que la vérité vienne à soi. Et de cette façon-là, c'est en fait une espèce d'épuration naturelle. Vous voyez un nettoyage naturel qui se fait et qui revient vers, véritablement dans l'énergie de base et originelle que vous avez posée. Donc c'est important aussi de, dans ce processus de revenir à l'état originel, de se dire mais qu'est-ce que je voulais vraiment au fond moi Et à ce moment-là, je comprends, j'ai de la compréhension sur cette création. C'est normal qu'il y ait rejet. <rire> et c'est normal aussi qu'il y ait déception parce que, ben ok... Voilà, ça fait partie du jeu pour que la coupure, elle puisse se faire vraiment. Et pour que la personne sorte de mon système parce que moi, je ne le voyais pas. Mais dans l'énergie invisible, parce que la vie, ben, l'énergie de cette personne ne correspond plus à l'énergie dans laquelle je suis. On n'est plus dans la même fréquence, nous ne nous vibrons plus à la même fréquence. Coucou trick <rire> Bonjour à tous Et donc du coup, c'est bon de le savoir. Donc c'est important de rester focus, revenez à vous. Revenez à vous de dire qu'est-ce que je veux vraiment à la base, que je souhaite de mieux pour moi. Et ceci est la réponse. Et c'est ok. Et c'est ok. Merci. Merci. Merci. <rire> voilà. Donc j'espère que ce processus vous aidera mes amis si vous êtes confrontés à cette situation-là. N'hésitez pas à me partager euh, comment vous le vivez. Est-ce que, est -ce, que ce, ce live vous a aidé aussi Je serais je serai ravie que ce live vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez envie de partager aussi ce que vous avez pu vivre de votre côté, je serais ravie de vous lire. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre cœur, euh, prenez bien soin de votre façon d'aimer. Euh, ne laissez pas, n'absorbez pas tout jugement qu'on dit de vous. Restez, restez euh, ayez du discernement dans ce qu'on vous dit. Prenez ce qui est bon pour vous et laissez à l'autre ce qui lui appartient. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, je suis là si vous avez des questions, des